Privé de Roberto Lewandowski, Ousmane Dembele et Pedri, les Catalans ont réussi à rebondir avec une victoire de la capitale lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi grâce à un but contre son camp de Militao avant la demi-heure de jeu, après une bonne 1. Pressing de Franck Kessy, 0 à 1. Un Barça réduit mais efficace. Les occasions étaient rares en première mi-temps. Les batailles sont rudes au milieu de terrain. Les hommes de Xavi ont ouvert le score avec une frappe de Franck Kessy déviée par Thibaut Courtois à Militao. Le défenseur brésilien ouvre le score contre son camp, 0-1, 27e. Avec seulement 40% de possession de balles, les Blaugrana donnent le ballon à leurs adversaires et sont extrêmement efficaces. Les Catalans procèdent à la contre-attaque. En seconde période, Ansu Fati, qui venait d'entrer en jeu, repoussait sur la ligne le tir de Frank Kessy et évitait le pire du Real Madrid, 72e. La fin de match est tendue, à l'image de Xavi qui reçoit un carton jaune. Mais la ligne arrière des Blaugrana est solide et repousse les attaques madrilènes. Le Barça est de retour sur une séquence de victoires avant le choc de la Liga dimanche avec Valence au camp de Spotify, plus encore contre ses rivaux. De Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est exprimé après la victoire contre le Real Madrid. Le FC Barcelone a réalisé un gros coup ce soir sur la pelouse du Real Madrid. Interrogé à l'issue de la rencontre par Movistar, Xavi s'est félicité du résultat même s'il aurait aimé plus de maîtrise. Nous n'avons pas pu garder le ballon. C'était difficile pour nous de gagner des duels en possession, mais nous avons très bien défendu. L'attitude était géniale et nous nous sommes battus jusqu'au bout, ce qui est positif. Je suis satisfait du résultat, mais pas de notre match. Nous ne pouvons pas laisser notre rival nous prendre le ballon. Madrid n'a pas créé une seule occasion franche. Nous avons un avantage pour le match retour, mais nous devons encore très bien jouer. Je pense que le Real Madrid est très f... dans un match très ennuyeux, le Real Madrid n'a jamais su trouver de solution pour revenir au FC Barcelone. Il est clair que ce classico ne restera pas dans l'histoire. Bien qu'il soit présenté comme un grand favori de la rencontre face aux nombreuses absences de Barcelone, le Real Madrid n'a pas été à la hauteur de son public ce soir. Pourtant, la partie commençait bien avec la première grosse occasion de Luca Modric après 30 secondes de jeu, la suite était complètement gracieuse pour le RNB. Pire encore, ils ont même concédé le premier but de la seule occasion de Barcelone quand Eder Militao a prolongé l'arrêt de Thibaut Courtois sur le tir de Franck Kessié. Par la suite, le champion d'Europe définirait une domination stérile, ça ne pouvait pas mieux tomber. Une possession mais aucune chance. Les hommes de Carlo Ancelotti auraient même pu encaisser un deuxième but si Anzouk n'avait pas sauvé la tentative de Franck Kessié. Avec ce résultat, le Barça prend l'option de se qualifier pour la finale avant.